Bienvenue à l'initiative populaire fédérale « Réventer l'économie et un système communautaire de contingent ». Dans cette vidéo, nous montrons à l'aide des structures humaines quels sont les objectifs que l'économie communautaire de contingent veut entendre. Nous, les humains, avons créé des structures dans notre société qui permettent à certains individus ou groupes d'exploiter la performance et l'obéissance des humains et désapproprier ainsi les acquis de l'humanité et les richesses de la nature. C'est ce que nous définissons comme l'exploitation. Exploitation de personnes, car le plus pauvre devient créé plus qu'il ne reçoivent en retour. Exploitation de la nature, parce que la nature est plus dédommagée qu'elle ne peut se régénérer, et que la nature n'est considérée comme une marchandise. Afin de permettre et de maintenir cette exploitation, des justifications apparaissent pour expliquer pourquoi certaines personnes ou certains groupes ont droits d'exploiter cette richesse pour eux-mêmes. Pour cela, on utilisait en outre la foi, l'autorité, la propriété et la violence. L'objectif d'enrichissement sur lequel répondent ces justifications a toujours créé et maintenu des structures qui ont conduit à des guerres, à une grave destruction de notre environnement et à de normes inégalités. Pour que ces justifications conduisent à des richesses, il faut une économie, c'est-à-dire une action sur notre environnement. C'est là que l'initiative intervient. Dans l'ensemble, nous ne voyons pas de raisons valables ni de justifications pour laquelle une personne ou un groupe aurait plus de droits que d'autres de revendiquer l'environnement ainsi que les performances et les acquises de la société par eux-mêmes. De plus, pour une démocratie saine et de l'épanouissement de l'individu, il faut une répartition égale des ressources, car ce n'est qu'à cette condition que tu ont la même possibilité de participer au processus social. L'initiative demande une transformation de l'économie qui permette la richesse de l'humanité. Ainsi, on calculera la quantité de ressources que nous pouvons consommer dans une durabilité digne. Et chaque personne aura le droit de consommer à la même quantité de ces ressources. De plus, la population peut, aux sein des frontières calculées, décider librement de son environnement et de l'économie de leur région. Ainsi, nous pourrons un jour, globalement, dans un cadre acceptable pour notre planète, développer ensemble les acquis de l'humanité, et les richesses de la terre, et offrir faire bénéficier tout le monde, et ce, avec le plus grand autodétermination et liberté possible pour chaque région. Merci beaucoup pour votre attention. Nous répondrons avec plaisir à vos questions, et nous nous réjouissons de vos réactions et de vos discussions.